Bonjour, je suis Stéphane Messica, je suis le CEO de KINAPS et on va parler d'agilité à l'échelle, on va parler de l'implication des métiers dans l'agilité à l'échelle, on va parler de la, des clés de la réussite de l'agilité à l'échelle. Alors ça paraît pas très sexy comme ça mais c'est très performant. Et je suis avec Charlotte qui est manager Bonjour. chez KINAPS sur ces sujets et avec Yann Guichawa du groupe BPCE, en particulier de l'informatique des banques populaires. Bonjour et qui est Coach Agile, et je voudrais commencer par te poser la première question. Je suis sûr que tout le monde ici a parlé d'agilité, a vécu des projets en agilité, je ne suis pas sûr que tout le monde en connaisse précisément les principes, notamment ceux de l'agilité à l'échelle. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur en quoi consiste ton boulot au quotidien L'idée du Coach Agile, en fait, c'est d'accompagner les équipes sur la mise en place d'agilité dans leur périmètre. Comme tu l'as dit, on parle souvent d'agilité à l'échelle, puisqu'on a rarement des sujets qui concernent une seule équipe. Donc au-delà de méthodo, on parle beaucoup d'organisation, de rôle, de rituel, à quelle échéance on fait les choses, euh, petite, enfin, échéance court terme, par exemple, on fait des itérations, pour ceux qui connaissent un peu le principe de, des méthodos type Scrum, et puis des choses un peu plus grosses pour des produits, des choses plus conséquentes. Et sans langue de bois, est-ce que tu es capable de dire... Euh c'est quoi les vrais bénéfices de passer à l'agilité On parlera de l'agilité à l'aisselle dans 5 minutes, oui. mais déjà sur l'agilité. C'est quoi les vrais bénéfices et c'est quoi les vrais euh, euh, euh, désavantages et, et, et obstacles à franchir Un des premiers, Une des premières choses qu'on cherche, c'est d'arrêter des projets qui durent 2 ans, où on passe des étapes très marquées, avec on spécifie tout, on a compris tout le besoin, on est convaincu qu'on a compris tout le besoin, et 2 ans après, on lui livre quelque chose et on se rend compte que bah, finalement, lui il a changé d'idée le marché a changé, etc. etc. Donc ce qu'on cherche à faire en agilité, c'est découper les besoins, prioriser ce qui est vraiment utile et ce qui va amener beaucoup de valeur dès le début. Et petit à petit, voilà, on ne va pas passer trop de temps à spécifier des choses qu'on imagine secondaires. Et on va livrer de la valeur comme ça. On a du feedback client et on va pouvoir adapter notre stratégie plutôt euh, à moyen terme, on va dire. Hein, pas forcément à court terme, on n'a pas des changements incessants, mais euh, à moyen terme, on peut changer. Qu'est-ce que tu entends par moyen terme Des mois Oui, de, deux mois, deux mois et demi à peu près. On peut imaginer qu'on fabrique des fonctionnalités, des features qui, durent, qui nous prennent 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Et au moins, on a un résultat tangible qu'on peut mettre entre les mains de notre client et capter son retour, pour le coup. Okay. Merci. Euh, juste un mot, Charlotte, pour te présenter. Toi, ton boulot auprès d'Ian et auprès des autres clients, il consiste en quoi euh, Je dirais qu'il y a deux, gros, deux aspects principaux. Un premier aspect qui va être plutôt acculturation, formation. Là, l'objectif, ça va être vraiment d'expliquer aux équipes, chez nos clients, en quoi consiste l'agilité, quelles sont les valeurs, les principes de fonctionnement clés, et une partie qui va concerner plutôt la déclinaison des méthodes agiles pour le contexte d'un client. Parce qu'on ne peut jamais appliquer un framework tel que, il y a toujours plein d'adaptations à faire qui vont dépendre de la culture, de ce qui est déjà en place, et de ce qu'il faut mettre en avant ou pas. Ok, donc j'entends que tu n'es pas une rigoriste complète de l'agilité, parce que parfois on entend quelques personnes très droite sur ces principes et qui ne veulent pas changer, tu penses toi ou Yann qu'il faut un peu adapter les, faut, les principes Je pense qu'il faut toujours adapter parce que euh, vouloir copier-coller un cadre, euh, ça veut d'une certaine façon aussi dire qu'on ne le comprend pas forcément. Euh, être capable d'adapter, ça veut dire qu'on a vraiment conscience de euh, pourquoi on fait chaque rite pourquoi il y a tel rôle, et on est capable de dire, voilà, ça va faire doublon avec quelque chose qu'on a peut-être déjà en interne, il n'y a pas besoin de rajouter une réunion, on peut utiliser celle-ci. Et c'est toute la flexibilité de ces frameworks, c'est d'être capable de, de s'adapter à n'importe quel contexte, mais il faut savoir bien le faire. Et toi, ton boulot, ça a été de l'adapter chez BPCE et chez d'autres Je rajouterais juste un petit... Un message par rapport à ce qu'a dit Charlotte, c'est exactement ça. C'est qu'à chaque contexte, on, est, on, on, on adapte, on contextualise. Et c'est l'intérêt d'avoir un binôme potentiel moins interne. Je connais la culture des gens, je connais les personnes. Et toi, tu peux amener quelque chose qui vient de l'extérieur, d'autres expériences. Et du coup, le, on apporte mutuellement au, au périmètre qu'on veut accompagner. Vous n'avez pas trop parlé, j'entends les bénéfices, on peut s'adapter, on peut ne pas avoir. C'est quoi les contraintes maintenant sans, sans, sans mentir, cacher. Ouais. sans cacher, sans dire que c'est trop beau ben là, voilà, dans, moi dans mon boulot, je travaille donc à l'informatique Banque Populaire qui fait partie d'un groupe BPCE dans lequel on fait des programmes digitaux. Et dans ces programmes, ben, on est euh, issu de 4, 5, 6 entreprises du groupe. Donc on a forcément des habitudes de travail différentes, même des organigrammes différents qui fait que des fois on a un peu de mal à trouver quel correspondant euh, on va pouvoir interpeller. On a des cultures différentes, on a une, évidemment une, une vie avec l'agilité qui est un peu différente aussi. Donc euh, voilà, le je dirais qu'il y a ça, et le multi puisqu'on parce qu'on est aussi, du coup, avec nos entreprises séparées, on est aussi sur plusieurs sites. Donc c'est des contraintes qui s'imposent à nous, mais parfois c'est aussi des forces, parce qu'on ne peut pas prendre une organisation telle qu'elle, on est obligé d'inventer, et de créer des rôles nouveaux, de faire des rencontres, enfin, se faire rencontrer les gens, c'est ça qui est riche aussi. Est-ce qu'on peut se focus maintenant, juste après 5 minutes d'agilité, sur l'agilité à l'échelle Donc, juste un mot, l'agilité à l'échelle en fait, on se rend bien compte que c'est rare de développer un produit avec une pizza team de 6 personnes ou 8 personnes, qu'il y a plein d'interdépendances avec d'autres gens, avec d'autres métiers, avec plein d'autres personnes. Est-ce que tu peux me dire euh, trois choses Un, quand est-ce qu'un projet, programme, est éligible à l'agilité à l'échelle Ça, c'est le premier, premier sujet. Et la, le deuxième sujet c'est, est-ce euh, que tu es capable de me dire, de nous raconter sur ce que tu vis en ce moment, de nous donner quelques ordres de grandeur, de jour -homme, de personnes qui travaillent dedans, de ce que vous faites euh, bah, L'agilité à l'échelle, en fait, tu l'as déjà dit, c'est qu'une équipe isolée de moins de 10 personnes sur un sujet, bon, dans, au moins dans nos entreprises, ça n'arrive jamais. Donc, euh, à partir du moment où il faut amener, euh, on veut garder ces... Ses ces gains, ces bénéfices dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire de faire des petites choses, en priorité ce qui est utile, vraiment, qui apporte beaucoup de valeur au client. Ça, si on veut le faire avec des, des, plusieurs équipes, avec un produit plus gros, il faut organiser ces équipes-là. Il y a des interactions entre les équipes, Charlotte parlait de composants qui sont déjà faits par le voisin, donc c'est pas la peine de refaire. Enfin voilà, on... Agite à l'échelle, à partir du moment où on a deux, trois équipes, déjà on est déjà obligé de créer de la synchronisation. Et donc ça c'est vraiment un gros travail à faire mais qui, qui, donne, qui apporte de nouveau ses fruits au bout de quelques temps. Okay, un, un petit mot sur le, le projet sur lequel ouais. tu es coach en ce moment, quelle taille, il consiste en quoi, ce que tu peux raconter Un des premiers sujets sur lesquels on a travaillé dans le groupe BPCE avec la, la direction digitale, c'est tout ce qui est les souscriptions digitales. Donc la, la souscription de crédit, bon, l'entrée en relation bien sûr, mais souscription de crédit immobilier, crédit consommation, etc avec des process donc, euh, plus fluides et, et digitaux, qui du coup euh, ont fait travailler ensemble des gens qui étaient de l'informatique comme moi, banque populaire, d'informatique l'informatique caisse d'épargne, mais aussi d'autres gens du groupe, le métier groupe, donc euh, plutôt avec une, une stratégie commune. Donc euh, voilà, on était amené à, à faire des choses autour de ça, pour euh, bah, justement fluidifier, on, on suit aussi potentiellement le nombre de, de prospects qui transforment... Le, L'objet du contact. projet c'était de développer des tunnels de souscription sur l'appli mobile, sur le site internet de bout en bout, c'est ça C'est ça, c'est ça. Et ça, ça représentait combien de jours hommes par an, juste pour que les gens aient une, un Alors ordre bah, de grandeur. Toujours chose. un peu difficile à dimensionner parce qu'on a les gens qui sont impliqués à temps plein ou à avoir une grosse masse. Mais donc oui, on, oui. on peut dire que ça, ça représente une bonne centaine de personnes. Et après, comme on s'appuie aussi dans le, la banque, il y a le front évidemment, ce que vous voyez, ce que vous utilisez. Mais après il y a plein d'applis de gestion, il y a des données de gestion, il y a du core banking. Et là, pour le coup, ben on monopolise plein d'autres personnes. Euh, sur un périmètre comme les souscriptions, c'est minimum 10 000 jours par an. Quoi. Plus les 100, donc on est quelque chose autour de 30 ou 40 000 jours hommes. Voilà, après, il y a des implications à plus long terme, parce qu'on a des choses digitales qui se voient tout de suite, et puis d'autres qui touchent des process métiers dans la durée. Donc là, évidemment, ça peut durer plus que quelques features qui durent deux mois. Ok, j'ai une question pour Charlotte, après je te la pose à toi la même Qu'est-ce qui est le plus dur à synchroniser Donc on a 30 000 ou 40 000 joueurs, des gens qui travaillent sur un même projet. Est-ce que le plus dur, c'est de récupérer les tests utilisateurs et de s'adapter, de synchroniser les équipes entre elles, de synchroniser le front avec le bac, euh, de synchroniser la strate et les métiers avec les devs C'est quoi le sujet de synchronisation et comment ça, ça s'inscrit dans l'agilité à l'échelle Je pense que le vrai sujet derrière tout ça, c'est le changement de culture. On fait euh, travailler ensemble et des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de ça et qui ne parlent pas la même langue, quand on parle euh, que ce soit sur le front tout le bac ou des métiers avec euh, de l'IT, ils ne s'expriment pas de la même façon et surtout ils ne l'ont jamais fait. Et de mettre en place toutes ces méthodes, ça touche aussi à quelque chose qui est la culture. Donc il y a des façons de prendre des décisions qui sont très euh, ancrées, qui sont souvent non-verbales et non-explicites non euh, dans les entreprises. Et c'est ça qui va poser tous ces problèmes sur la synchronisation. Donc, il y a des entreprises qui vont avoir beaucoup de mal à se faire parler les métiers, l'IT, parce que c'est culturel chez eux. Il y en a d'autres, ce sera peut-être le front et le back, ça va dépendre. Et d'autres entreprises n'auront pas du tout la culture du test utilisateur. Donc ça va dépendre vraiment de l'ADN dans lequel on s'inscrit. Et, et, et Yann, est-ce que tout ce que dit Charlotte, tu le retrouves chez toi, et est-ce que ça se résout dans la fameuse instance de l'agilité à l'échelle qui s'appelle le PI Planning Ou est-ce que vous avez mis plein d'autres rites en place qui permettent de le résoudre alors le, oui, le PI Planning, sans faire une heure dessus, l'idée c'est de, on a X équipes agiles, on en a parlé tout à l'heure, on, on veut les faire travailler ensemble sur des choses à moyen terme, c'est ce qu'on symbolise avec les trains, euh, l'idée c'est que voilà, ils ont un objectif à deux mois, deux mois et demi, on les réunit en présentiel, qui fait qu'ils vont pouvoir faire des plans ensemble et s'engager sur des choses qui, concrètes qu'ils vont pouvoir faire dans cette durée là. Euh, toute la question est aussi en amont de savoir quel type de fonctionnalités on veut leur faire faire, et ça rejoint ce que tu disais sur l'adéquation, la, la, la, on va dire, straté la stratégie, le métier et puis l'IT, où du coup, on a des, des rythmes au niveau, bah par exemple, des décisions budgétaires, la gouvernance, des budgets, qui, a, qui investit, sur quoi, etc. Donc ça, ça, ça oblige à bouger aussi ce mode de fonctionnement-là, qui n'avait pas forcément ces habitudes de... Euh, euh, tiens, bah tous les deux mois et demi, finalement, potentiellement, on peut revoir nos priorités. Avant, on avait des engagements un peu plus long terme, je ne pas dire que c'était plus serein, hein, parce que parfois, il y avait quand même de, des difficultés à livrer les projets, évidemment. Et, mais pour autant, là, voilà, on va pouvoir se dire, tiens, on challenge tel besoin, on fait une hypothèse, on, on fabrique quelque chose, on le met entre la main des clients, et on peut avoir un retour sur lequel on se base pour dire, je continue, ou au contraire, je réoriente ma stratégie à moyen terme. Ok, donc maintenant, on, comprend, on commence à comprendre le titre de, de, de l'interview. Donc, on, on a besoin d'impliquer les métiers dans tout ça, parce que, cette transformation agile à l'échelle, comme, comme tu le dis, comme c'est écrit dans ces slides et comme tu le disais, elle implique qu'il y a un changement de mindset des, des, des équipes de strat et des équipes de métiers. Charlotte ou, ou Yann, est-ce que vous avez réussi à le faire et comment on réussit à le faire là-dedans euh, Ce qui se passe souvent, c'est que les, en fait, les métiers sont détenteurs vraiment de la connaissance client. Et c'est ça qui drive toutes les méthodes agiles, c'est vraiment de parler à l'utilisateur final et de l'impliquer le plus tôt possible dans la démarche. Pour en fait, si on se trompe, on le sait très vite. Et c'est là toute la puissance de ces méthodes. Impliquer les métiers, c'est impliquer un relais qui va permettre de porter cette valeur. Et c'est souvent l'erreur qui est pas faite, enfin, qui, qui est faite dans les modes classiques. Et, et, et, et pour revenir sur ce que tu disais, vous arrivez à faire changer les budgets de BPCE tous les deux mois et demi euh, Non, quand même, pas. Non, je te crois pas. <rire> non, non, non, non, c'est juste en fait, l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on mène nos investissements. Et puis ce qu'on a qu'on a mis sur telle ou telle fonctionnalité ou tel tunnel, on en parlait tout à l'heure, est-ce que ça apporte les fruits qu'on qu attendait Donc c'est vrai que c'est souvent la difficulté, on dit on va intégrer les clients, mais ils ne sont pas là dans l'équipe au quotidien forcément. Simplement dans le mûrissement des sujets qu'on veut mettre sur le marché, on va faire des groupes utilisateurs, on va en avoir, nous dans notre cas aussi, côté groupe Banque Populaire on a, et, et Caisse d'épargne, on a aussi du, du réseau, avec des gens dans le réseau, donc nos collaborateurs en agence qu a, qui sont inscrits dans certains process métiers, bah il faut qu'on travaille avec eux aussi pour savoir comment la fonctionnalité OK elle est pour le client, mais le vendeur, il va être à côté de lui, le conseiller, il est là, donc il faut l'intégrer aussi dans ces process là. Et, et quel que soit le framework, le, le, le cadre agile à l'échelle qu'on a envie d'utiliser, Safe, Spotify, d'autres, tout ça c'est prévu dans les rites et c'est adaptable dans les rites C'est plus ou moins décrit, on va dire. Donc il y a en fonction de l'ampleur du du périmètre, on va pouvoir rester sur des frameworks plus simples, on va dire, on ne va pas faire une liste ou un catalogue, mais quand on parle de SAFE, notamment, qui est quand même très, très développé aujourd'hui, ça adresse quand même beaucoup de, de strates dans l'entreprise, donc c'est assez, euh, euh, comment dire, rassurant euh, quand on veut bouger des choses. Il y a des choses qui sont décrites, d'autres qui ne le sont pas. Nous, on a aussi adapté en fonction de nos contextes, de, euh, ben sur des problématiques d'architecture, par exemple, bon ben voilà, on peut avoir besoin, ce n'est pas une seule personne qui maîtrise tout le... Tout notre SI, donc il nous faut X personnes, ça c'est pas décrit nulle part. Euh, les rythmes aussi, euh, comme on disait, le lien avec, entre la stratégie et puis c'est PI planning tous les deux mois et demi, bah, c'est pareil, les rituels euh, internes de gouvernance, ils ne sont pas décrits. Donc euh, sur la base de la théorie qui est dans ce framework, on, on utilise des choses et on teste. Ça aussi, c'est une grande force, c'est qu'on du coup, on responsabilise les acteurs qui sont dans l'organisation et eux-mêmes ont des actions à moyen terme d'amélioration de, de cette organisation. On rajoute un rituel ou pas euh, voilà, ça c'est des choses qui prennent en main eux-mêmes et c'est plus le modèle de l'entreprise qui dit que tu as telle date, en fait, tel ou tel comité, copil, etc. De ce que j'ai vu dans, dans, dans, dans plusieurs entreprises, je remarque que les équipes techniques, elles ont de la facilité à, se, à passer à l'échelle et ça les amuse. Est-ce qu'on arrive bien à embarquer, Charlotte, Yann, des, les équipes métiers et à, et à ce qu'elles changent le mindset Est-ce qu'on en est aujourd'hui à cette étape-là chez vous c'est vrai que les équipes, alors tu te dis elles s'amusent, je suis pas sûr que ce soit le cas. Mais en tout cas, ce, ce rythme agile avec des itérations pour du développement, c'est assez adapté. C'est un rythme de travail, ça, ça bouleverse pas énormément leur façon de faire. Par contre, sur les acteurs métiers, donc les acteurs un peu stratégiques qui sont justement entre le, pardon, c'est mal choisi, mais entre la stratégie et les équipes, ceux-là, il, il faut changer leur mode de fonctionnement avec euh, bah avant on décrivait un besoin à long terme, maintenant on est sur du moyen terme on va faire des, des, des groupes utilisateurs, on en a parlé, il faut capter le besoin, il faut aussi mesurer ce qu'on a fabriqué, ce que ça apporte bien le, le résultat obtenu, enfin qu'on cherchait. Donc ça demande une autre façon de travailler. Ils n'étaient pas forcément agiles au départ, ces gens-là, mais globalement, cette logique de fonctionnalité à court terme que je mets entre les mains du client et je mesure son retour, en général, ils achètent assez vite. Ok. Est-ce que, Charlotte, tu peux donner deux ou trois KPI pour motiver... Les métiers à passer de ce côté-là et à passer à l'agilité à l'échelle. Juste moi, pour introduction, si on m'avait demandé il y a un an ou deux de faire un truc sur l'agilité à l'échelle, j'aurais dit c'est du bullshit, il n'y a personne qui en fait, je ne l'ai jamais vu nulle part, il n'y a jamais de projet qui bosse comme ça. Maintenant je l'ai vu en live, donc je sais que ça marche. Est-ce que, est que tu peux donner quelques KPI intéressants que, que Yann complétera je pense qu'il y a deux grands aspects qui sont intéressants de, de regarder. Il va y avoir un aspect qui va concerner le nombre de releases, la vélocité des équipes, c'est-à-dire à quelle vitesse on est capable de délivrer euh, des incréments, donc des, des fonctionnalités ou des, des parties, en tout cas du produit. Là ouais. on voit une nette amélioration dès qu'on change de méthode. Oui, là on voit clairement, puisque en plus, on, on, comme on part du besoin utilisateur, on est beaucoup plus précis dans ce qu'on va livrer. Et ensuite il y a tout ce qui va être je trouve les indicateurs de satisfaction, donc ça peut être l'utilisabilité de la solution, des taux d'utilisation en interne, de la satisfaction client ou de la satisfaction collaborateur. Et ça souvent c'est des indicateurs qu'on voit croître parce que justement on part d'un besoin, on répond à ce besoin et on est très itératif dessus. Donc on n'est en enfin, pas en tunnel pendant un an pour délivrer quelque chose qui correspond à un besoin qui avait été exprimé mais qui est devenu obsolète entre temps. Yann, est-ce que tu complètes avec d'autres KPI toi Oui, ou oui parce que ce qu'a cité euh, Charlotte, ça relève aussi de voir l'efficacité de l'organisation. Est-ce en fait. qu'on est capable de livrer plus souvent Par exemple, le métier, ça le rassure de voir qu'avant, ben, ils nous faisaient confiance, mais bon, on se revoyait à la fin du projet. Là, ils disent, euh, ok, donc on veut bien faire des choses plus petites, faire un gros effort sur ça, sur la priorisation. Pour autant, euh, est-ce que vous allez arriver au bout quand même Et donc, une fois que ça s'est installé, qu'on a mesuré, comme a dit Charlotte, l'augmentation de la fréquence de livraison par exemple nombre de fonctionnalités qu'on livre, après on raccroche finalement ce qu'on fabrique à même des objectifs marketing, de conquête de telle ou telle partie. Je parlais des tunnels d'inscription. souscription, on a des gens qui rentrent en relation, c'est euh, pas des, des clients au départ, et euh, lesquels transforment, quel pourcentage de gens transforment leur contact en vrai, euh, vrai dossier client, etc. Bon ben voilà, là on obtient des, des mesures assez rapidement. Juste parce que Yann est modeste, les projets dans lesquels ils ont bossé, en tout cas dans lesquels Yann et Charlotte ont bossé, ont permis de changer de classement. J'ai vu un classement apparaître quelques temps où vous étiez avant-dernier, il y a deux ans, et vous êtes passé deuxième derrière Revolut dans l'utilisation de tout ça. Tu parles du NPS en fait, ouais. c'est ça Donc c'est pareil, sur, là on parlait tout à l'heure des tunnels, on parle aussi des applis, les applis clients, que ce soit web ou mobile, où du coup il y a un gros effort qui a été fait pour justement essayer d'amener de la fonctionnalité en, en continu un peu, mais euh, toujours euh, au bénéfice de certaines, certaines, certaines choses qu'on va chercher auprès des clients. Et c'est souvent très très long de monter de faire monter le taux de satisfaction. On retombe vite, hein. il suffit d'un week-end où il y a deux plateformes qui tombent en, en panne pour retomber <rire> là où on était il y a six mois. Mais voilà, globalement il y a eu un gros effort de fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, se... les, les... du coup on partage ça aussi avec les équipes de développement, ils ont contribué au fait que euh, nos applis soient publicités. Pour conclure, vous pensez que sans l'agilité et sans l'agilité à l'échelle, on aurait mis beaucoup plus de temps pour faire monter ce NPS et, et, et atteindre cet objectif Mais En fait, avec l'agilité, la, on se rend compte plus vite des erreurs qu'on commet éventuellement. Ou, conf, ou au contraire, on confirme des hypothèses. Donc je pense oui, parce qu'on aurait pu s'enfermer dans des choix, et puis de se rendre compte au bout d'un moment que finalement ça a peu d'effets, voire des effets négatifs. Donc oui, je pense qu'avec ce mode de fonctionnement-là, je ne parle pas de livraison tous les jours, hein, parce que sur des applis mobiles, on imagine bien qu'il y a des versions, ce n'est pas du tout un, des outils où il y a, des, il y a besoin d'être formé, hein, c'est vraiment l'utilisateur final. Donc oui, sans agilité, avec des choses petites qu'on livre à, à échéance régulière, je vois mal comment on aurait pu améliorer dans la durée. Merci Charlotte, merci Yann. Voilà, et merci Kinaps euh, de cette intervention finale. Euh, je propose de rester parce qu'on va maintenant essayer de faire la conclusion et... Euh, de ce qui s'est dit dans la journée. Alors normalement, il y a Soraya qui doit être là. Euh, Soraya, Soraya qui en réalité sœur Aya, c'est une ancienne carmélite qui travaille à l'EBG, mais on dit Soraya c'est plus simple. Et je ne sais pas où aller. Alors évidemment, c'est le va la pêche à la ligne. Bon, ben moi je vais vous dire ma conclusion à moi et à défaut de celle de Soraya. Euh, d'abord au niveau de l'interaction avec l'utilisateur final, c'est pour ça qu'on est tous là quelque part, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sur internet et qui sont nos clients, nos prospects ou les clients de la concurrence. Hein. Euh, ce que j'ai noté c'est ce passage en 15 ans grosso modo d'abord de la publicité à l'ancienne où on fait du matraquage, on essaie de multiplier comme on fait à la télé hein, avec la méthode de répétition etc. On essaie de passer à divers... Les, les, on fait du push avec le mail, donc c'est la publicité qu'on connaît. Ensuite on est passé à l'attention, la, euh, à la, à on s'est rendu compte que ce qui avait une valeur dans notre société c'était l'attention. Euh, on, on reçoit tous tellement de messages du fait de ces, ces, ces démarches publicitaires qu'on euh, ne porte plus attention à ce qu'on reçoit, et celui qui arrive à choper l'attention... Euh, c'est lui qui arrive à faire passer son message le... ensuite on est passé aux besoins, alors là c'est le règne de la data c'est à dire qu'on connaît les besoins des gens pour différentes raisons, ça peut être par rapport à leur navigation, ça peut être par rapport aux sites qui sont passés avant ça peut être par rapport à ce qu'on sait sur eux, etc. et euh, à leur géolocalisation euh, donc ça c'est le règne de la data et l'autre élément c'est l'engagement, et je pense qu'on en est là on en est dans l'engagement, alors le meilleur engagement c'est un achat, c'est une vente euh, c'est d'ouvrir un compte à la Banque Populaire. Voilà, ça c'est un superbe engagement. Mais l'engagement, on sait que ça vaut. Euh, euh, que ça peut être simplement d'interagir avec la marque. Je pense que c'est ça un élément fondamental aujourd'hui. Euh, c'est ce que fait Long, par exemple, hein, qui est notre partenaire euh, et qui travaille sur l'engagement. Autre élément, c'est. Euh, on voit que le sujet du consentement, et notamment le consentement multi-device dont a parlé Didomi. C'est le même sujet que la délivrabilité des emails, aussi fou que ça puisse paraître, on a l'impression que c'est deux animaux appartenant à des espèces totalement différentes. Non, c'est le même. Euh, le mail se fait aujourd'hui phagocyté par les firewalls, et notamment en B2B, c'est devenu très compliqué de communiquer avec des clients B2B, c'est le cas de l'EBG évidemment, qui envoie des newsletters, et, et, euh, et, et on voit qu'il y a plein de gens qui décident à votre place de l'information que vous pouvez recevoir, y compris l'information publicitaire avec le GPRD, avec, euh, avec le blocage des emails et des newsletters, et c'est le même sujet, c'est le sujet en fait de l'interaction, de ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire de par le droit ou de par la technique qui vous bloque dans l'interaction avec, euh, avec l'utilisateur final, et c'est un sujet majeur. Ensuite la data devient un domaine extrêmement compliqué et professionnel, et on peut voir que dans les sujets que j'ai notés, euh, la première question c'est la fiabilisation de la data, euh, il faut une data. Alors on voit bien qu'on ne parle plus de, de, de, de second tir ou sortir data. Euh, euh, on est vraiment. C'est la data qui, a une fia, qui est fiable, c'est la sienne à soi, hein, parce qu'on sait comment on l'a collectée. Euh, donc d'avoir une vraie data fiable. La seconde, c'est la structuration de cette data, parce que c'est un standard que vous créez et qui va vous permettre d'utiliser plusieurs technologies sans que chaque technologie n'ait son standard et ne communique pas avec les autres. Parce que le standard c'est vous et c'est la façon dont vous avez structuré votre data, les, toutes les technologies vont faire avec et du coup elles pourront communiquer, et vous pouvez avoir plusieurs couches technologiques et plusieurs solutions. Et le, le troisième sujet qui va avec c'est le reporting de cette data, eh, si elle est bien structurée on peut faire un bon reporting et si elle est mal structurée vous allez avoir, devoir travailler avec le reporting de chacun des logiciels et des solutions que vous utilisez. Et ça va être un énorme bordel, et vous ne pourrez pas faire de comparaison, et vous allez travailler énormément, et, ça et voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui le reporting est multi euh, euh, on l'a vu je crois avec Kinaps, d'ailleurs c'est avec vous qu'on a vu ça, et, qu est, euh, et que euh, plus on monte l'échelle, plus vous allez devoir faire votre reporting à la mano si, si la data est mal structurée, et le CMO par exemple euh, des produits grand public chez L'Oréal, il veut le reporting de toutes les marques grand public de L'Oréal. Et euh, studio online, Garnier, etc, etc, etc. Donc cette question d'unification de la data et de structuration initiale primaire, primordiale et fondamentale, et, donc, toujours dans la data, il faut la rendre opérationnelle, il faut qu'elle serve à quelque chose, donc qu'elle crée des ventes supplémentaires, il euh, euh, y a beaucoup de blabla et puis pas d'action, et c'est vrai pour tout le monde je pense, c'est vrai pour nous. On en fait des réunions, on fait des réunions, on fait des réunions, et puis à la fin, il n'y a rien qui en ressort, il n'y a pas une action qui ressorte. Et si on veut comparer euh, les performances euh, que l'on fait par rapport à telle, entre les différents tests, il faut à un moment donné passer à l'action, et, euh, et c'est ce que j'ai noté dans le truc. Autre point, c'est euh, les salariés, qui est un sujet fondamental, donc on a vu ça avec Acointe. Euh, les euh, euh, les, et, ou, ou avec L'Oréal et son MIT, son incubateur interne, il faut valoriser le travail des salariés si on veut faire baisser le taux de rotation et, et, et le taux de départ et il faut savoir s'ils sont contents ou pas contents il euh, y a des salariés qui sont pas contents ils vous le disent pas et puis un jour on dit est-ce qu'on peut se voir, bon voilà je pars etc et euh, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant donc il euh, y a là aussi euh, toute une remontée d'informations à faire parce que les gens disent pas s'ils sont pas contents souvent et, euh, et puis il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas contents en fait ils sont contents et donc, euh, mais c'est dans leur nature donc euh, c'est très compliqué mais il faut absolument dans notre métier dans nos métiers faire baisser le taux de rotation des salariés il voilà. y a des boîtes, je ne les citerai pas euh, sinon on ne me fera plus de confidence que, qui ont jusqu'à 40% par an de taux de départ et là je parle d'une boîte de 400 salariés et euh, dans le conseil oui et de, de, très, de belles boîtes pas une boîte euh, une, une entreprise qui a une très bonne image, qui fait un très bon boulot. Et le, et le patron me dit, euh, voilà, je, je vois sans cesse des têtes supplémentaires, et, et je paye X% de mon chiffre d'affaires en recrutement. Voilà, on sait ce que ça coûte de recruter, on sait ce que ça coûte de se planter sur un recrutement, et puis pour recruter, il faut recruter des gens efficaces, bon, etc., qu'on n'ait pas à pendant, enfin bref. Donc c'est un challenge dans les métiers du digital de faire baisser ça, Ensuite, euh, le, le job de chief digital officer se, officer se justifie, mais il a un concurrent qui est le chief data officer, on le voit bien. Et euh, les dirigeants data de chez les marques, aujourd'hui, ont des niveaux de compétences et, euh, qui font qu'il est difficile d'interagir avec lui, si ce n'est sur la base de la bonne foi. Ok, je te fais confiance. Ce qui est toujours pour un manager compliqué, de prendre pour argent comptant ce que vous dit un collaborateur spécialisé et que vous ne pouvez pas challenger. Donc je pense que c'est là aussi une problématique euh, de management à, à, dont il faut tenir compte, c'est que la data est devenue un univers en soi extrêmement professionnalisé et que c'est un challenge de compétences au niveau du management qui risque d'être complètement largué, je pense au directeur marketing et, euh, ou au chief digital et puis, euh, officer. Enfin, on pense qu'on en a toujours fini, qu'à un moment donné avec le digital on va en finir. Ben non, on n'en finit pas, donc on est immunisé contre Alzheimer, hein, je crois. Euh, je vois, j'ai euh, eu un échange avec Maurice Lévy hier, euh, sur le fait qu'il allait rejoindre WeWork. En fait, il prend WeWork comme client, tout simplement. Mais euh, je suis sidéré qu'à 78 ans, il reparte sur de nouvelles aventures comme ça. Et en fait, on voit bien la différence entre euh, des gens d'un certain âge, on dira, Maurice et euh, ceux qui sont en pleine forme ce sont ceux qui sont sans cesse en interrogation permanente et de ce point de vue là euh, on est bien parti euh, pour que ça, ça nous arrive à nous aussi hein, parce que ça s'arrête jamais c'est épuisant et, et ça continue voilà, merci à tous et merci à ceux qui sont restés si tard